Bonjour mes chers élèves, alors cette vidéo est destinée pour les élèves de CM1, CM2 et 6e année primaire. Bienvenue dans la partie de vocabulaire. Vocabulaire, je manipule les niveaux de langue. Alors dans cette vidéo, vous aurez de la chance de comprendre cette leçon parfaitement. On va commencer par observation et découverte. Et on va finir avec 10 exercices, 10 activités d'entraînement. Ainsi, on va découvrir ensemble le contenu de cette vidéo dans quelques instants. Voilà, vocabulaire, les niveaux de langue. On va commencer par observation et découverte. Euh, on va lire ces phrases, ces dessous. Et si nous allions nous restaurer au restaurant du port, nous pourrions aller manger au restaurant du port. Nous pouvons aller bouffer au restaurant du port. Alors, je vois ici restaurer, c'est la même chose que manger, c'est la même chose que bouffer, mais il y a une aussi. Alors restaurer, le sens de restaurer, c'est comme manger, comme bouffer, mais le niveau de langue est un peu différent. Quelle phrase pourrait être employée dans le langage familier? Voilà. Entre copains, par exemple. Hmm. Je vois cette dernière phrase. Nous pouvons aller bouffer au restaurant du port. Quelle phrase pourrait être employée dans le langage courant avec tes parents, par exemple hmm et je vois la deuxième phrase nous pourrions aller manger au restaurant du port et quelle phrase correspond au langage soutenu entre personnes qui cherchent à bien s'exprimer hmm. c'est la première et si nous allions au restaurer au restaurant du port et si nous allions nous restaurer au restaurant du port c'est la réponse de cette Question Quelle phrase correspond au langage soutenu Alors, euh, je vois ici trois types de langage. Lorsqu'on parle niveau de langue, ça veut dire il y a trois types de langage le langage familier, comme l'exemple de "nous pouvons aller bouffer au restaurant du port", euh, le langage courant, comme l'exemple de "nous pourrions aller manger au restaurant du port", et la dernière, c'est soutenu, langage soutenu. Quelle phrase correspond au langage soutenu Est-ce Est que nous allions nous restaurer au restaurant du port Alors, Restaurer, c'est un langage soutenu, appartient au langage soutenu. Manger, c'est un langage courant. Bouffer, non, ce n'est pas un langage... Ce n'est ni langage soutenu ni langage courant. C'est un langage familier, c'est-à-dire entre copains, entre copines, entre potes... Alors, euh, c'est évident, c'est le langage de la rue. Alors, des mots ou des expressions qui ont le même sens peuvent appartenir à des niveaux de langue différentes. Bien, Bien sûr. sûr, des mots, oui, oui, des mots, comme l'exemple de « restaurer, manger, bouffer », des mots... Ou des expressions qui ont le même sens. Oui, restaurer, c'est la même chose qu'on mange, Manger, c'est la même chose que bouffer, mais... Mais, mais, mais... Mais... Ils appartiennent à, à, des, à des niveaux de langue différents. Alors, comment s'appellent les trois niveaux de langue On a déjà vu. Euh, le langage familier, comme l'exemple de bouffer au restaurant du port le langage courant, comme l'exemple de manger au restaurant du port, est aussi un langage soutenu, bien cherché, comme l'exemple de nous, euh, nous allions le au restaurant du port. Dans quelle situation doit-on employer chacun des niveaux de langage Par exemple, ici, le langage famille, par exemple entre copains, ici en, dans l'école ou dans, au sein de la famille, ici avec, euh, soit disons avec des gens qui sont cultivés, voilà. Euh, vous pouvez voir plus d'informations, ce que je dois savoir, pas 147 Alors, euh, je parle ici des élèves qui ont euh, ce manuel de CMA. Euh, maintenant, euh, je m'entraîne. Il y a plusieurs activités, euh, j'explique, il faut relier chaque mot de, du langage familier à un mot du langage courant, euh, c'est facile, il faut simplement relier, relier les expressions du langage familier à celles du langage courant du même sens, aussi c'est vraiment très amusant, range les phrases dans le tableau, il y a trois types de langage. c'est aussi amusant et intéressant et indique le niveau de langue auquel appartient chaque phrase, et relève le mot ou expression qui justifie la réponse. Mm -hmm. C'est bien fait cet exercice. Et la dernière activité pour aujourd'hui, mes chers élèves de CM1, CM2 et 6e année primaire, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez tout simplement recopier chaque phrase en remplaçant le mot du langage familier par un synonyme du langage courant. Bien sûr, il faut t'aider de, de la liste suivante. Alors, il y a maison, frère, pénible, morceau, voiture, chaussures. Chaussures, oui, chaussures. Voilà. Hum, je vous laisse réfléchir un petit peu et on va faire la correction dans quelques instants. Je m'entraîne. Voici la correction. Relis chaque mot du langage familier à un mot du langage courant. Euh, par exemple, la danse c'est la connote. La dent veut dire la connote. Le travail veut dire le boulot. L'eau veut dire la flotte. ali veut dire un bouquin. le fond veut dire le gosse. L'argent veut dire le fric. La dent, la connote. Le travail, le boulot, l'eau, c'est la flotte, un livre, c'est un bouquin, l'enfant, c'est le gosse, et l'argent, c'est le fric. Alors ici, relie les expressions du langage familier à celles du langage courant de même sens. Par exemple, j'ai peur, je mange, je froid, j'en ai assez, j'ai faim et je me dépêche. Ça, C'est ce qu'on appelle le langage courant. Voici donc le langage euh, familier. J'ai peur veut dire j'ai la truie. Je mange veut dire je, je casse la croûte. J'ai froid ça veut dire j'ai le caille. Je caille. J'en ai assez ça veut dire j'en ai marre. J'ai faim ça veut dire j'ai le croque. Je me dépêche ça veut dire je me, je me goûte. Je me Voilà. Je range les phrases dans le tableau. Euh, il y a trois types de langages. Langage familier, langage courant, langage senior. Alors par exemple, j'ai perdu mon stylo. C'est un langage courant, normalement. J'ai égaré mon stylo. J'ai pas mis mon stylo. C'est familier. Et j'ai égaré mon stylo, c'est langage soutenu. Alors, j'ai perdu mon stylo, veut dire euh, langage courant. J'ai égaré mon stylo, euh, langage soutenu. J'ai pas mon stylo, c'est langage familier. alors on passe à autre chose. Voilà. Le chien a chippé du pain. Mon langage familier. Ça veut dire le chien a volé du pain. Ça veut dire le chien a dérobé du pain. Voilà. Alors j'ai perdu euh, mon silo, c'est courant. J'ai égaré ces langages. J'ai égaré mon silo. Et j'ai paumé mon silo c'est langage familier. Voilà indique le niveau de langue auquel appartient chaque phrase. Relève les mots ou expressions qui justifient ta réponse. On va lire ⁇ Nous nous sommes disputés et il est parti ⁇ Nous nous sommes chamaillés et barré. Nous nous sommes correlés et c'est éclipsé hmm. ⁇ Alors je vois ici, euh, par exemple, que et éclipsé appartient au langage soutenu. Euh, ici chez maillet c'est barré appartient au langage familier et dispute, et disputé et parti appartient au langage courant tout simplement alors courant euh, familier et soutenu Correlé, c'est éclipsé chez c'est barré et disputé et parti alors voici donc la dernière activité pour aujourd'hui. C'est recopier chaque phrase en remplaçant le mot du langage familier par un synonyme du langage courant. Et toi de la liste suivante. Voilà, maison, frère, pénible, morceau, voiture, chaussure. La bagnole. Hum, alors, la bagnole veut dire tout simplement la voiture. On dit la voiture de mes parents, c'est en, en lycée. Hum. Alors la voiture veut dire la voiture. Ma soeur a caché ma godesse. Ma godesse ça veut dire mes chaussures. et surveille son frangin en l'absence de sa mère. Son frangin, son frangin, son frangin, son frangin, son frangin. Ça veut dire son frère. Un bout de bois flotte sur l'eau. Un bout de bois flotte sur l'eau. Un bout de bois. On flotte sur bout de bois un bout de bois un bout de bois c'est fait en morceau sa baraque donne sur la plage sa baraque veut dire la maison euh, le vent euh, à la plage c'est casse pied ça veut dire c'est pénible le vent à la plage c'est casse pied ça veut dire c'est pénible alors casse pied veut dire pénible et la baraque veut dire la maison, euh, un bout de bois, c'est un morceau de bois, euh, sans frangin veut dire son frère, ça, euh, ma codasse veut dire ma chaussure et la voiture veut dire la bagnole. Je vais enlever tout ça, vivez, voilà, c'est fini. Voilà, la bagnole, voiture, ma codasse, ma chaussure. Euh, son frangin, son frère, un bout de bois, ça veut dire un morceau. Sa baraque, veut dire sa maison. C'est ses c'est -pieds. pieds veut dire, veut dire, veut dire, c'est pieds veut dire euh, pénible, voilà.